Petit plan vite fait. Alors, la semaine dernière, finalement, il y a eu euh, encore du mouvement, euh, euh, du rhume aussi. Euh, pourquoi pourquoi, pourquoi pas hein, Tant qu'on y est. Euh, J'ai mes dernières semaines qui étaient en thématique assez euh, une couleur. Un peu moins cette semaine, quoique, encore assez marqué par euh, le turquoise, qui est ma couleur préférée. Alors... La semaine prochaine, je pense que je vais avoir des, des petits rendez-vous un petit peu qui vont apparaître, mais ce que je vais faire déjà, c'est mettre... les. J'ai repris euh, le rameur, j'en ai parlé avec mon kiné, on a checké les exercices, les postures, donc là ça fait une semaine que j'en fais tous les jours, et je me stimule aussi en mettant vraiment en tâche à faire quotidienne, en plus du suivi, avec une jolie étiquette, parce que moi c'est vraiment un truc tout bête, hein, mais chez moi ça marche bien, euh, un truc joli, ça m'incite euh, à trouver le truc euh, plus sympa, ou avoir plus envie de le faire, ça marche très bien sur moi, euh, comme, euh, comme j'ai pas mal de gamins, hein. <rire> chez les adultes c'est un petit peu plus varié, ça dépend, alors donc je commence par faire ça, coller les petites étiquettes. Alors j'ai mis un, un, un petit bonhomme qui court parce que c'est ce que j'avais. Hein. Je n'ai pas l'étiquette spéciale rameur mais euh, des fois c'est euh, un, un, un, un truc de muscu, hein, des poids ou des bonhommes qui courent. Ou, ou autre, un tapis de yoga, j'en sais rien. Euh, également, j'ai commencé à travailler sur la théorie polyvagale euh, avec des bouquins de boulot sérieux. Donc, ce que je vais refaire, c'est mettre comme euh, tâche quotidienne, en fait, de travailler là-dessus. Alors, soit je mets, euh, je peux le mettre, par exemple, vraiment comme tâche quotidienne. Euh, soit j'aurais pu le mettre dans la matinée, puisque de toute façon, c'est quelque chose que je ferai le matin, parce que euh, en gros, il n'y a que le matin que j'ai du... du cerveau à peu près fonctionnel. Euh, J'aurais pu l'écrire à la main, mais j'avais commandé ces étiquettes euh, là euh, pour euh, mon ancien agenda. Et euh, elles sont très bien d'ailleurs, parce que je ne trouve pas forcément que j'écrive très bien. Euh, et euh, j'ai arrêté de bosser. <rire> j'ai arrêté de bosser, c'était pour euh, vraiment délimiter mes euh, demi-journées de travail. Et du coup, bah ben, voilà, j'ai, il me reste deux trois planches. Euh, samedi dimanche, je travaillerai pas euh, sur la théorie polyvégale parce que j'ai le droit de me reposer. Euh, déjà que j'y arrive pas bien. Alors... <rire> en plus, je le fais pas. Si j'essaye même pas, ça va pas marcher. Euh, pour la semaine, je vais me coller un petit un petit euh, penser à marcher puisque c'est le retour des beaux jours et euh, que c'est l'occasion d'aller marcher sur la terrasse. Et puis, un petit, on va se mettre un petit soleil aussi. Euh. Un petit soleil, un petit peu de soleil. Euh. Allez, hop, on va en mettre par là. On va en mettre par ici. Hop. Donc là, je vais euh, utiliser la technique avec la règle. Pour, euh, déchirer droit je vous montre je, je tire vers la règle et puis du coup ça fait euh... alors c'est pas parfait si on regarde de près il y a des petits éclats mais c'est euh, très bien et c'est très bien comme ça voilà. ça n'a pas besoin d'être parfait et se rappeler va marcher va prendre l'air le soleil lire dehors même bosser dehors aussi c'est bien plus agréable euh, tant que j'y suis dans les dehors j'ai des plantes à vérifier et à checker puisqu'elles elles ont pas l'air de elles ont l'air d'être euh, en très mauvais état donc je sais où elles sont on les a vérifiées aujourd'hui et aujourd'hui on est samedi donc je les revérifierai euh, à nouveau lundi Je ne sais pas ce qu'elles ont, elles n'ont euh, elles, elles pas l'air de redémarrer et euh, je ne sais pas si elles sont toujours vivantes ou pas. Euh, et puis on vérifiera ça aussi euh, dans la semaine et euh, je, le, le week-end il faudra également. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Euh, le week-end également. Ouais, je vais dire, allez, samedi. Euh, samedi, euh, de, de toute façon, on devra s'occuper de toutes les plantes. Euh, et ça, je déterminerai après s'il faut que j'y retourne. Euh, ce qu'il faut que je vois également, c'est... Alors, est-ce que je me mets un petit truc pour ça, euh, mignon Alors, pas pchit <rire> Je vais mettre juste des ronds. Et, et, et je vais noter que c'est pour vérifier euh, les, les poissons, l'alimentation des poissons. Euh, Puisqu'ils ont euh, une nouvelle alimentation en cours. Je voudrais euh, vérifier un peu plus soigneusement euh, euh, que ça se passe bien. Alors, voilà. Forcément, j'ai perdu mon stylo. Euh... Euh, alors ça. Bah, je sais pas où il est. moi le chat. Donc on va faire un petit poisson. Hop. Mais je saurais que ça, ça veut dire, va checker les poissons au niveau alimentaire, euh, vérifier. Euh. Il y a eu des petits changements, et comme je sais qu'il y en a deux qui étaient fragiles, euh, parce qu'ils sortent... Euh... Oh, ça fait quand même deux semaines. Ah oh non, ça fait trois semaines qu'ils sont sortis du bac hôpital. Au moins. Les soins d'EPR, ils étaient là. Donc, euh... Euh, l'eau... Une semaine. Ah bah ben non, ils sont ils sont ils sont retournés dans leur bac il y a qu'une semaine, hein. donc euh, deux semaines, deux semaines. Non, ça fait deux semaines qu'ils sont retournés dans leur bac. Euh, donc c'est quand même relativement frais, quoi, on va dire. Sinon j'ai remis les objectifs euh, au point de vue euh, habitude, mais ce que je voudrais faire surtout c'est avancer dans la théorie polyvagale. Euh, sinon j'ai bien bien avancé sur pas mal de choses la, la semaine dernière, euh, donc ça c'est plutôt cool et euh, et bah moi j'espère que de votre côté votre semaine elle va être plutôt sympa également, que ça va bien se passer, qu'il y aura euh, plein de belles choses, que vous allez avoir euh, des rencontres euh, sympas, euh, pas forcément de nouvelles rencontres, et que vous allez prendre aussi euh, du temps pour vous euh, et pour... Euh, le self care, si besoin, vous vous l'écrivez, si euh, prendre soin de moi, me reposer. Ça, je sais que c'est censé être des trucs euh, plus ou moins euh, évidents. <rire> Mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. Et on a tous et toutes besoin de repos. Donc euh, voilà. Prenez euh, le temps qu'il vous faut et euh, faites toutes les activités qui vous font du bien. Je vous souhaite une belle semaine et plein de belles choses. Bye bye.